Ok, allez, salut, chaval, comment ça va? On se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on jouait à Servo, ça faisait longtemps. Par contre, euh, tu m'expliques. C'est dans option. Ça, on va peut-être baisser un coup. Un léger coup. Je sais pas, j'ai l'impression que ça crée un peu. Au pire, j'ai baissé sur le casque. Bah, mon casque. Hop, mon casque. Et tout moindre les fonds on va baisser le craft. Hop. Si tu m'étonnes, il est à 25 d'un coup. Hop. Voilà, donc. Euh, J'avais fait un truc. Parce que. Non, c'est bon. Tout va bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques trucs que j'ai fait. Et puis voilà, ça fera une petite vidéo, ça sera pas Donc là, si vous vous souvenez, ici, c'était ma salle des coffres. Ma petite. Puis ensuite j'ai commencé à grandir, puis ensuite j'ai commencé à faire des champs, et puis ensuite j'ai commencé à faire des fours. Tu vois le truc. Euh, je aussi à commencer un peu à faire les îles. Tiens d'ailleurs ça on va me mettre là. Et puis hop. Mon euh, pack de textures, je suis en train de le modeler. Et euh, j'ai une bonne nouvelle. Peut-être que pour un record que vous savez probablement je vais encore baisser parce que ça me saoule hop, voilà un record que vous savez probablement lequel je vais peut-être vous donner mon ressource pack étant donné que il est sympa, donc vous voyez il y a encore quelques petits bugs, par exemple l'épée là on voit bien qu'elle n'est pas correcte etc, faut que, je, faut que je change avec en fait je vais modeler un peu avec le texture pack de... comment là de fais façon la dirt tout ce qui est bloc comme ça je vais enlever ou alors je vais trouver un ressource pack 16 fois et puis en c'est full. full 16 fois parce que je rec moi en petite fenêtre petite fenêtre en, en fenêtre en fenêtre normale quoi mais c'est juste que c'est je le rec pas en full quoi voilà donc vous voyez bien qu'il y, qu y a des petits bugs par exemple ici on peut voir le quand il n'y a pas plusieurs blocs d'empilés. Ok. <rire> j ai, j ai, j ai Don't let your dreams be dreams. Is your Or else. Just Nothing is impossible. Do it. Make your Trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've been all oh, so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head. un peu avancé donc par exemple là euh, bon là le temps que j'ai fait les trucs en bas parce que je voulais d'abord aller chercher de la dirt et puis ensuite je me suis dit non et puis de toute façon j'ai de la dirt là alors je vais finir avec vous Hop. là donc de toute façon vous savez ce qui va se passer comme d'habitude j'ai pas torché là euh... j'ai pas en plus j'ai pas de bois bon. donc, voilà de toute façon j'aurais pas pu le faire moins que je pique dans le bois de et ouais ou de je sais pas qui mais non c'est bon euh... on peut très bien survivre avec quelques mobs euh, on va pas mourir donc, voilà j'ai fait ça et dans le laser j'ai un peu avancé euh... le problème c'est qu'il faut beaucoup de quartz c'est incroyable j'ai avancé un peu sur euh, le chemin ici. J'ai pas encore mis la Glowstone, mais je me dis c'est déjà pas mal. Regardez, j'ai fait ça. Voilà, j'en chance assez fier. Euh, j'ai fait jusqu'à là, pour te dire, c'est pas mal. Euh, je fais jusqu'à la fin du toit d'ici. Ça, c'est pas mal. J'ai dû en avoir des stacks de ça, mais incroyable. Je suis farmé quand même, c'est pas mal comme un porc. Aussi, on voit avec mes niveaux quand même. Euh, voilà, vu que je suis mort récemment. <rire> Il a, il a enlevé le compteur de mort, très bien. C'est bien. <rire> Normalement, on voit au-dessus de notre tronche, mais ça va, euh, Mais bon, comme il n'y a personne, du coup, si j'en profitais pour du truc comme ça... Personne pour me faire chier. Hop, bon, on va faire du MLG. Oui, j'ai un... Comment J'ai ce qu'il faut, ça, mais bon, je, je sais pas l'utiliser, alors du coup, je l'utilise très peu. Par exemple, là je vais l'utiliser, mais pour une. Euh, quelques fois. Voilà, comme ça on peut très bien euh, voyager librement comme l'air. En fait, il faudrait, faudrait que je teste un jour euh, jouer en auto-jump, je sais pas, j'ai jamais essayé. Euh, sinon il y a beaucoup de monstres, vous savez qu'on va dormir comme ça ça va être bien. Allez. Hop là donc euh, Au niveau d'en bas bah euh, vraiment rien de changé Même euh, ma salle des fêtes que voilà ça fait un peu chier que l'évêque de Noël a un hein, bugué, il y avait personne donc. La, le prochain event sera bien fait. Bah, du coup, il y aura autour de savoir si oui, parce qu'en fait, en ce moment, il n'y a pas de Pokémon Safari Single Random. Euh, je... C'est pas une histoire de recage, etc. C'est parce qu'il me faut un nouveau layout. Et moi, je rec pas sans mon layout. C'est comme ça. Parce que j'aime bien rec avec direct dessus mon layout. Donc là, je, je rec ça. Et il y aura aussi à côté une série, une vieille série, je pense. A mon avis, cette série je la mettrais plutôt pour euh, été Voilà, je prépare une série pour l'été euh, avec une petite nouveauté. Hop. Toi tu dégages, allez, putain, oh. c'est bon, ça live, je sais pas, c'était bizarre. Hop. donc il y a aussi, voilà, je pense que ça a vraiment pas changé. Euh, D'ailleurs, voici les réseaux de Lustropole. Alors, j'ai <rire> vraiment le choix, parce que vraiment des, des, des gros ports. <rire> Enfin, je sais pas en ce moment peut-être que quand je vais screen je sais pas je, je vais regarder en même temps mais peut-être qu'au moment où je vais screen il y en aura un ou deux qui auront voté et puis voilà ça va le truc mais voilà voici euh, le résultat des votes donc vous êtes chiant je vais devoir choisir entre euh, vos trucs encore une fois donc so je sais pas soit je vous mets un sondage et puis ça me fait chier parce que je vais devoir encore attendre avant de, de m'installer mais voilà ça me fait vraiment chier que je puisse pas m'installer euh alors, à partir de moment, je vais peut-être choisir. Il faut aussi que je parte à la découverte des biomes. Alors, peut-être que. Les eh biomes, moi je sais pas, je. Vous savez, on, on est encore en hiver, j'ai les nez c'est incroyable. Je vais aussi un peu torcher. Ça, c'est vraiment mon gros truc. On, on va le tenter. Mais bon, j'ai pas joué à Minecraft depuis longtemps, alors voilà. Oh Headshot Voilà, Je vous je... je... préviens tout de suite. D'ailleurs, même... il faudra un deuxième pont ici. Ce sera un peu plus un peu plus mieux et il y a toujours le village c'est qu'un jour on va le raser je sais pas encore dès qu'on se mette d'accord avec h euh, parce que je sais qu'il y a un truc prévu là bas enfin un truc qui est là bas plutôt euh, mais que pas que je monte bon bah, très bien euh, parce que lui souvent vous savez maintenant euh... ah vous vous l'avez vu dans dans Rich Cube bah, il a fait la même chose pour ceux qui voient bah petit clap euh, bon, il y, y a toujours mon, che, mon cheval qui est mort. Oui, ça c'est aussi grande nouveauté aussi. Je, mon cheval est mort. Par contre, c'est assez marrant que ça spawn comme ça. Euh, peut-être que je vais mm, faire une forêt si je vais demander à H. Ce sera peut-être un peu mieux, mais lui il aime bien euh, plus dans les villages. Alors écoute, euh, voilà. C'est très bien. Voilà, ça aurait été une petite vidéo. Oh, bonjour, survivant. C'est le survivant. Bah, écoute, survivant, je, je, je reste là. Je fais ton comptoir de survivant. Voilà, et tu es survivant. Voilà. You are the survivant. Je pense pas qu'il y ait un peu qui puisse sauter. Euh, mais bon. Ah merde. Et voilà. Euh, voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Euh, par contre, là-bas, il y a un petit biome mushroom, ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais m'ouvrir, ce, cette année Ah non, mais lui, c'est un bâtard. Oui, c'est vrai. Lui, c'est un salopard. On l'a déjà buté. Hein. Cartographe. Euh, lui, donne des de l'émeraude. De, de, de c'est cher. C'est cher, sauf pour moi, parce que moi, je suis un type tout. Oh, ok, bah lui, il est bien. Il est bien. Je regarde un peu, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé dans le village. Et puis, c'est aussi longtemps, en général, que j'ai pas joué à Minecraft. Alors. Comme ça, c'est euh, Je vais peut-être récupérer le bois ici parce que voilà, il n'y a personne qui utilise. Euh, même pas les villageois, tu vois. Le village a été pillé. Je vais peut-être planter quelques trucs. Hop, voilà, c'est pas mal. On dirait qu'il y a eu un FK. <rire> D'ailleurs, je, je vais peut-être entamer. Un... Je, ça va vraiment être le teasing. La journée teasing, j'ai une petite série qui euh, va bientôt arriver. Enfin, qui va bientôt arriver, il faut, faut encore qu'on la rec, qu'on mette les partenaires d'accord. Euh, vous savez, on voulait faire un Top Gun, bah, euh, j'ai un peu la même idée. Sauf que voici, tout le monde peut se trahir, c'est vraiment ça. Ok, je sais pas sauter, Et surtout que j'ai un. Vraiment, c'est le bug. Je, je crois pas. Expliquez moi pourquoi il n'y a pas de biome mushroom alors que je vois des trucs mushroom. Après à tous les coups euh, il doit y avoir une commande pour se TP à... au biome. Bah, si y a, bah, écoutez, un hein Mais je suis sûr qu'il doit y en avoir. Hein Putain ça me saoule. On va retourner à la baraque et puis euh, on va terminer. Euh, allez, est-ce qu'on va terminer Je sais pas va tenter un petit coup. Euh... Non mais je suis très nul à ça, je vous préviens. Si je tombe, vous, vous moquez pas. J'ai réussi une fois. Voilà. magnifique C'est magistral plutôt. C'est ça le mot que je cherchais. Magistral, magistralo, magistrotos. Donc voilà, euh, le truc c'est que dans le, dans le truc PVP que j'ai... Oui parce que c'est du PVP. C'est quand même un peu du top sauf que c'est du BVP Tout le monde peut se trahir Tout le monde peut faire des équipes C'est vraiment un, un truc assez marrant Donc je vais vous utiliser je, je vous utilise le nom Non, non je vous pas le nom C'est vraiment ça l'idée euh, C'est pas un truc genre efficace. C'est vraiment un UHC C'est pas un, vraiment un UHC Mais on peut le compter quand même Ouais la petite crevasse ici Faut faire gaffe hein toi toi t'es le cartographe que j'ai vu voilà, j'ai vu tout à l'heure il est assez cher un cinquième rod pour moi euh, bon après vu que moi je fais des plantations à cana tout va bien alors du coup je peux très bien récupérer avec lui oui avec lui forcément de l'émeraude mais bon euh, oui autre chose on en il y a aussi un retour de, le retour de Shirou qui doit parce qu'en fait, euh, Chirou voilà, on, on s'est disputé, bon ça je pense c'est pas un secret, mais le, le fait est que voilà, on s'est réconcilié, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, enfin, on avait un peu fait les gamins, et que voilà, il n'y avait pas de quoi s'engueuler, même carrément de se faire la gueule, alors euh, voilà, bon, mon, mon épisode, euh, je l'ai supprimé, alors euh, c'est réglé, <rire> non, mais sérieusement, ça me, je fous un peu, de toute façon, on est bien là, on. En ce moment, on parle un peu. Euh, D'ailleurs Shiruki m'a un petit projet. Je sais pas si je peux vous le teaser. Mais il veut créer un jeu. Voilà, je, je vous tease juste ça. Il veut créer un jeu et il m'a demandé de le tester. Voilà. Mais bon, je ne vous tease rien. C est, c est, c est, je pense c'est pas vraiment du teasing. Voilà, J'ai le droit de vous dire hein, qu'il qu veut créer un jeu. Vous savez pas, c'est un jeu de quoi que c'était. Et moi je, je sais quel logiciel il utilise. Euh, Disons-le entre nous. <rire> mais, mais je me, je me demande d'ailleurs ce qu'il a payé pour voilà c'est vraiment euh, assez fun donc on va peut-être non non je sais comment on va terminer on va terminer sur un bug que je sais pas regardez hop et puis d'habitude il s'enlève je sais pas puis on va monter les betteraves et euh, faire les sauts et puis voilà ce serait pas mal et puis ça fera mon petit épisode de... Je sais plus où j'ai mis mes sons. Ils sont là. Je suis bête. Hop, et c'est parti. D'ailleurs, du, du coup, comme j'ai dit, il y aura plus de Minecraft. Bonjour les moutons. Euh ça veut aussi dire que, attends, 5 minutes parce que là les moutons me perturbent, je prends les betteraves, mmh. Mmh. Tain, en bouge -toi. Oui. ah j'en ai un, j'en ai un, c'est bon, j'en ai un, euh, je peux le faire, voilà. Je disais forcément il euh, n'y aura pas tout le temps de Minecraft, je pense m'organiser, faire une semaine Minecraft, une semaine, tiens c'est vraiment bizarre. <rire> vraiment... Les crèmes de betterave quand je cours c'est bizarre. Même même quand je cours pas hein, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ça me perturbe. Tous les c'est le pack de textures. Hop. Et voilà. <rire> voilà. Voilà. Ici. On va peut peut-être faire à côté. C'est pas très important de. Hop. Regarde, t'as vu Je te l'avais dit C'est un complot. Euh... D'ailleurs récemment je suis allé voir un film qui était très marrant. Euh, C'était Alibi.com. Alors, très sympa, mais bon, euh, on va se le dire. La fin était un peu bâclée j'avais l'impression d'avoir vu un film euh, tu vois ce genre de film qui, qui voilà c'est il manque un truc et à la fin il manque un truc vois que ça pourrait aller plus loin c'est vrai que ça, ça termine par une chute et même quoi c'est pas j'ai pas j'ai c'est pas que j'ai pas aimé mais que la fin ça m'a pas plu voilà, j'aurais vu voulu une fin un peu plus développée euh, c'est à dire que la fin était un peu cash c'était pas le terme de la fin euh, La chute à la fin euh, Mais c'est à dire que De toute façon ceux qui auront vu le film comprendront Mais ceux qui ont pas vu le film à mon avis, Ils comprendront un peu aussi C'est que en fait euh, Le scénario est un peu bâclé Comment ça se termine C'est pas la, la fin C'est pas la toute, toute fin qui me gêne Tu vois à la fin il y a une chute hop, euh, Non c'est pas ça La chute elle était très marrante Mais bon Ouais, la chute Hop. Euh, aussi je suis allé voir il a déjà tes yeux un film que je vous conseille très marrant euh, même si bon quelques incohérences des fois il euh, y a des fois j'ai pas compris euh, y a aussi le changement d'état d'esprit euh, de, de, de la mère de de la mère de la fille tu sais qui, qui change un peu rapidement je trouve ça pourrait évoluer un peu plus euh, c'est à dire qu'il y a une scène qui, qui franchement elle est un peu un peu bâclé, encore une fois, je trouve. Euh, ils auraient pu aller un peu plus loin. Euh, que, voilà, euh, Après, tu vas me dire, peut-être qu'ils ont coupé parce que ça trop long. Possible aussi. Ça existe dans le cinéma. Hein, même si, bon, j'aime pas moi, quand c'est bâclé. Euh, je suis allé voir Rogue One. Il était vachement sympa. Euh, voilà. C'était vachement sympa D'ailleurs c'est dans le terme de Star Wars Alors on peut très bien terminer sur ça Je suis allé voir Rogue One Il était très sympa C'était vraiment un très bon Franchement quand je me suis Je vais vous avouer Je me suis dit Voilà ça y est Ça y est T'as Disney qui, qui reprend les droits d'auteur de Qui reprend Star Wars Je me disais Putain ils vont faire de la merde Avec le, le set qui m'avait pas plu du tout voilà Niveau spécial, c'était voilà, tip top Après voilà Je me suis dit bon, J'ai dire aussi Star Wars c'est un peu tout le temps le même scénario Mais là Là tu vois il y avait vraiment un, un vrai scénario J'ai vraiment bien aimé ce, ce Rogue One Même si bon encore une fois je trouve Qu'il y a toujours des scènes qui pourraient être plus développées Etc euh, Mais bon voilà on, Moi j'aime comme ça Je trouve que c'était vraiment sympa Euh donc voilà les chamois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Donc voilà les chamois, bye bye.